est là où on ne l'attend pas. C'est bon, ah, c'est validé <rire> Conseil numéro 1, euh, l'amour passe par une notion de découverte, de curiosité vis-à-vis -vis de l'autre. Laissez-vous surprendre par des personnes auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé. Et souvent, l'amour est là où on ne l'attend pas. Conseil numéro 2, c'est le conseil de la réalité plus que des fantasmes. L'amour, ça se construit dans la vraie vie. En 2022, je m'ouvre à l'amour et j'ai pas une attente particulière. Conseil numéro 3, l'amour, ça se prépare en étant au clair sur son deuil, sur ses relations passées. Faire un bilan sur soi, le plus honnête possible. Conseil numéro 4, on peut être aimé que pour soi-même. On arrête de croire qu'on n'est pas suffisamment bien pour se montrer tel qu'on est. Et c'est vraiment, je crois, une vraie démarche d'authenticité. Le conseil numéro 5, on part de la feuille blanche pour cette nouvelle année concernant les rencontres à... Amoureuse, je savoure ce qu'il y a à venir. C'est la page blanche et ça va être merveilleux à dessiner. C'est bon, c'est validé!